Bonjour à tous, bienvenue sur la Digital 88.4 Radio Galère. Aujourd'hui, une émission spéciale poésie avec en invité principal en chair et en os dans le studio ah ouais, enfin. Didier Caléja, Didika Cœur Pur. Enfin. Alors quelqu'un qui tombe c'est comme un caillou et il se prend des pour dans le pied, dévisager des bonnes lourdes bien fermes, à faire pâlir d'envie Judas sous la douche, mater. Bien décorné, on n'a pas le choix de s'en prendre une bien bonne, mais une bien cuite à petit feu, au petit four, à crème migratoire, pour bientôt froisser cellulaire, à frissonner au coin d'une épaule. Mais le temps court trop vite, à courir toujours après la transhumance, il nous dépasse quand on y pense. On le il sonne comme on peut En mineur d'ennui ou contre un limonaire Faute de binaire, en limonade à zéro Temps ou tempo, désarticuler les gars Et les arpèges sur un coin de bois de lit De haut en bas, récréer de sa poste face à la retourner direct en plein Dans la gueule Il le dans la Quand on a tout loupé on ne risque plus rien de perdre Même si c'est une avalanche au coin de l'œil des sous s'ouvrent orbite spéciale De sous la paire de sous la paire Une merde qui flanche à deux balles pour crever rire à se remettre une belle en tête Alors l'hôpital n'est pas loin C'est lui qui vient à toi Le cerveau raccourci se fait des cheveux blancs sur tous à la ligne Des empleques à poil de Noël Sur pile Pacaline à l'obsolescence programmée à faire prise d'horreur Les ratiboisés de la cervelle les entubés de l'esclavage moderne Sur la faillite du fond des tronches d'alumé Bien mal aimé, bien sale Pour par dire rêche, en toute sobriété Alors il ploude, salue Les dégoûtés de la gouttière en tartre. très fond de voir, c'est comme la nuit au fond des âges Ça ne se répare pas Ça s'oublie sans doute le DF ne passe plus par ici alors comme juste en face de la a à l'ODF Pour y remédier parce que c'est l'ampoule vitreuse Qui a cassé ses filaments qui se lamentent On sait plus où la mettre ou peut-être le mettre au carré Pour faire danser la conscience assise sur son rebut de tuiles En tout genre, même dans les champs des oiseaux Ne parviennent plus jusqu'aux oreilles C'est quelqu'un fini par la rage les mots Qui à peu de Papillage d'un enfant né sous la contrainte Qui serait renvoyé de la vie à vie D'extinction programmée avec la vie D'extinction programmée malaxée dans un grand bouillon à la boule de couleur décharnée Voilà c'est tout alors Il pleut et quelqu'un qui tourne c'est comme un caillou. Aka, Aka, Aka, Aka, Aka, Aka, Aka, Aka, Aka, Aka, Aka, Charles, pourquoi tu dis tout le temps Didi de la vie Il faut se le faire. Et pourquoi tu dis, Charpenka, uh, pourquoi tu dis Didi force le reste en paix Charles, le respect aux forces du rien faire, Didi adieu à que, à lui qui sonne à la ligne par contre, Charles, je comprends pas ce que tu dis, le corps. Son nom est trébuchant entièrement blessé pour en faire ressortir le non fer dans la forêt, mais qu'est-ce que tu racontes Ah la forêt Attends Charles, pourquoi tu dis la foireuse être divers qu'il faut tout le temps se farcir Mais j'aimerais bien, une fois pour tout, m'écarter de la pensée sur un tripalium. Ouais tu parles tout un travail Charles. Pourtant, Sergi, pourquoi tu dis que tu es un dingue au travail mais putain j'en ai marre Ce répétit à mes couilles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 Le, le, c'est normal, c'est un canard. C'est un canard jaune. Putain, il y avait une copine qui en avait eu dans, dans sa baignoire du canard, c'était la même chose. En tout cas, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, il fait meilleur à l'intérieur du studio avec CD aux manettes. Yo, CD Et euh, que euh, dehors.